Je m'appelle Romain Beaupère, euh, j'ai 31 ans et je suis agriculteur sur la commune de lamembron sur longouné en Gaïque avec euh, trois associés. On exploite euh, 210 hectares de culture et un troupeau d'une soixantaine de vaches laitières et on a 2800 m2 de volailles euh, label rouge. Dans mon parcours d'installation, j'ai euh, bénéficié d'un accompagnement par la Chambre d'Agriculture pour la réalisation de mon plan d'entreprise. On a pu aborder euh, tous les aspects, euh, qu'ils soient euh, juridiques, euh, sociaux, techniques, euh, afin d'avoir euh, une vision vraiment globale et de, de voir tous les aspects euh, réels de, du métier. En parallèle de la création de, de mon plan d'entreprise, euh, j'ai effectué un stage de parrainage. Alors, en tripartie euh, avec le cédant de l'exploitation que j'ai repris et les associés avec lesquels j'allais m'installer. Mon stage de parrainage m'a appris à découvrir mes futurs associés et à aussi à, à m'acclimater à cette exploitation et à prendre mes marques. Cela permet de faire une transition avec principalement mon associé au niveau de l'activité euh, avicole. J'ai fait appel à mon partenaire bancaire dès le début de mon projet et on a pu ensemble discuter de tous les aspects de mon installation, pas seulement de, du financement de ce projet mais de, de mes attentes, de mes envies réelles pour cette installation. Ce que j'aime dans l'approche du, du Crédit Agricole sur une installation comme la mienne, c'est d'abord la, la vision de l'homme avant celle du financement du projet. et Il s'intéresse dans un premier temps davantage à mes motivations, à mes envies, à mes attentes qu'à l'étude réelle de, de mon prévisionnel. Pour mener à bien un projet d'installation, il faut savoir s'entourer de partenaires de confiance, notamment sur mon installation avec le Crédit Agricole, la Chambre d'agriculture, la coopérative agricole et aller les voir, les rechercher le plus tôt possible dans le parcours à l'installation.